Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh on va voir dans quelle banque ouvrir son compte bancaire quand on lance son business. Donc, tu vas voir, je vais te livrer différentes banques et ensuite, je vais te donner clairement mes recommandations et la banque que j'utilise aujourd'hui pour mes business et quand j'ai lancé mon premier business. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, tout de suite un gros pouce bleu, ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube et puis si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas voir tout en bas, tu as un bouton s'abonner, tu, cl tu, tu cliques, tu t'abonnes et tu actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle et immobilière et tout ce qui est lié aussi donc à la conciergerie automatisée. Donc des sujets autour du business et autour de l'immobilier. Et avant de commencer, je vais t'inviter tout simplement à t'inscrire à la prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu vas découvrir un petit lien de la zone commentaire. Tu t'inscris tout simplement et du coup, ça te permettra eh bien d'être en live avec moi dans les prochains jours pour justement et eh bien étudier et voir ensemble les modalités pour créer ton futur business peut-être de sous-location professionnelle immobilière ou peut-être tout simplement de conciergerie automatisée. Donc aujourd'hui et justement on parle de business mais quand on parle de business, on parle aussi de finance hein, donc on parle de banque et finalement une question qui revient régulièrement c'est Sébastien dans quelle banque je dois, quelle banque tu me recommandes pour ouvrir mon compte bancaire quand je lance mon business donc, il y a deux types de banques hein, aujourd'hui qui existent. Donc, il y a les banques classiques, traditionnelles, les banques physiques et il y a les banques en ligne. Chacune a ses avantages et ses inconvénients et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis après, on va s'attarder un petit peu plus sur les banques en ligne parce qu'à mon sens, c'est celles qui correspondent aujourd'hui le plus eh bien, à cette euh, finalement révolution euh, donc, dans le terme du business puisqu'on fait beaucoup de business en ligne aujourd'hui depuis, de, depuis un ordinateur. Et donc, les banques en ligne, même pour des business physiques, restent les banques qui aujourd'hui sont, euh, sont les plus adaptées finalement au business mais on va avoir un petit peu les avantages et les inconvénients car dans les banques physiques on a aussi quand même un gros euh, panel d'avantages. Alors on va commencer justement par les banques physiques puis on terminera par les banques donc euh, eh bien, euh, donc bien en ligne. Donc les banques physiques tu les connais, hein, je ne vais pas te les, te les lister, tu as très, très certainement déjà un compte chez eux. Donc les inconvénients, on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients des banques physiques, c'est que généralement, quand tu vas lancer un business, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec ton conseiller, que tu viennes avec un business plan ou au moins un prévisionnel. Hein. C'est-à-dire que même pour ouvrir un compte bancaire, aujourd'hui, eh ils te demandent un prévisionnel. Et si eux, ils estiment que ton activité, finalement, n'est pas intéressante et eux, ils estiment que c'est une activité qui ne va pas gagner d'argent, eh ils peuvent tout simplement décliner l'ouverture de ton compte bancaire. Alors, si tu es déjà client chez eux, il y a très peu de chances qu'ils le fassent parce qu'ils ne veulent pas perdre non plus leurs clients. Mais si tu es un nouveau client et que tu souhaites ouvrir un compte dans une banque classique traditionnelle, ça va risquer peut-être d'être compliqué parce que justement, ils vont te demander un prévisionnel. Et si eux, tu es sur un marché un petit peu nouveau, comme par exemple la sous-location ou la conciergerie Airbnb qui sont des business assez récents, donc ils n'ont pas beaucoup de recul. Et tu sais, les banques aiment bien avoir du recul, aiment bien avoir de la visibilité. Et du coup, eh bien, ils vont risquer de te poser tout un tas de questions et voire même peut-être refuser tout simplement d'ouvrir ton compte bancaire. Moi, je me rappelle il y a 20 ans de ça, quand j'ai lancé ma première boîte, je me rappelle, on a été refusé. Euh, notre projet pour le banquier n'était pas viable. J'ai déjà halluciné parce que je ne demandais ni de crédit, je ne demandais absolument rien. Je demandais juste avoir un compte bancaire où je pouvais réceptionner mon argent et avoir effectivement une carte bancaire pour pouvoir bah, payer les achats du quotidien. Eh bien non, ça a été refusé et ce que je me suis aperçu, c'est que 20 ans après, ça n'a toujours pas changé. C'est tout à fait le cas encore. Les banques traditionnelles peuvent clairement refuser de t'ouvrir, ne serait-ce que un compte bancaire. Tu ne demandes pas de, de découvert ou de, ou de ligne de, de trésorerie, tu ne demandes rien du tout. En fait, le simple fait de demander d'ouvrir un compte bancaire peut être refusé. Donc moi, ça me choque un peu, euh, c'est même plutôt très choquant. Euh, c'est pour ça qu'on va parler des banques en ligne parce qu'au contraire, les banques en ligne, elles, ça se fait vraiment en quelques clics. Tout se fait depuis son ordinateur et c'est relativement simple n'as rien à justifier, c'est ça que je veux dire. Alors qu'une banque classique, il faut tout le temps justifier pourquoi tu fais un business, combien tu espères gagner, etc. C'est-à-dire que c'est un vrai, finalement, un, un vrai entretien hein, que tu as avec ton conseiller pour le convaincre tout simplement d'ouvrir un compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est pour moi assez. qui peut être un peu embêtante. La deuxième chose, c'est que les banques classiques physiques, eh bien tu vas voir qu'au quotidien, euh, alors ils ont des frais. Alors, en fonction des banques, les frais peuvent être parfois très similaire euh, aux, banques, euh, aux banques en ligne, ce qu'on dit souvent et sur internet j'entends beaucoup de, de vidéos ou de messages, oui euh, les banques classiques c'est plus cher que les banques en ligne. C'est pas vrai, il y a des banques qui sont euh, franchement au même tarif que des, que des banques en ligne si c'est bien euh, réfléchi dès le départ, il y en a qui sont plus chers effectivement mais ce n'est pas le cas de tout donc il faut pas trop généraliser non plus par rapport à ça. Par contre. Euh, le souci qu'on a avec les banques classiques c'est que notamment on a toutes ces complexités euh, notamment pour ajouter des bénéficiaires. Quand par exemple tu vas ajouter un bénéficiaire pour faire un virement, ça va tout de suite être compliqué parce qu'ils vont, euh, vont te demander tu sais, le fameux délai des 72 heures ou alors ils vont t'imposer d'avoir un, un petit boîtier électronique que tu vas avoir tout le temps avec toi. Moi j'en ai un avec moi en ce moment euh, en déplacement. Et eh bien c'est un boîtier que tu insères ta carte, il faut taper un code. Alors c'est possible, mais c'est juste que c'est un peu compliqué. Ça complexifie beaucoup de choses et euh, les étapes pour valider un bénéficiaire, parce qu'ils renforcent à, à fond leur, leur système de sécurité et les étapes pour faire ça sont un petit peu compliquées. Quand on fait du business, franchement, on n'a pas le temps de s'amuser avec tout ça. On a tellement de sujets et tellement de temps à consacrer dans le développement de notre business que si on doit en plus passer du temps ou appeler son conseiller pour demander à ce qu'un virement soit libéré, c'est juste pas possible. Quoi. Et c'est le souci qu'ont les banques classiques. C'est-à-dire que même au niveau des encours des cartes bancaires, il faut tout le temps appeler envoyer des mails, tout ça ne se fait pas en ligne. Et du coup, le souci, c'est que tout ça nous fait perdre du temps. Et quand on fait du business, nous, on n'a pas de temps à perdre. Donc ça, pour moi, c'est les vrais problèmes qu'ont les banques physiques. Et donc, bien entendu, les banques en ligne, c'est là-dessus qu'ils ont joué. C'est là-dessus qu'ils ont trouvé leur... Euh, voilà, leur euh leur moteur finalement pour se faire connaître et pour, et pour vendre le, leur service et on va en parler juste après. Par contre, le gros avantage, d'une et c'est pour ça que moi je te recommande quand tu vas lancer ton business, c'est peut-être effectivement de commencer avec une banque euh, en ligne tout simplement et après petit à petit, commencer à ouvrir un deuxième compte bancaire mais cette fois-ci dans une banque physique. Pourquoi euh, Parce qu'une banque physique, euh, tu vas avoir donc une relation avec un conseiller, tu vas avoir un conseiller qui va t'être dédié et si tu veux, à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné dans, dans ton parcours d'entrepreneur, tu auras peut-être des besoins en termes de trésorerie ou peut-être des besoins en termes de peut-être de crédit bancaire. Et le gros avantage c'est que si par exemple tu fais de l'investissement locatif, par la suite tu peux très bien démarrer à faire de la sous-location, de la conciergerie ou un business de e-commerce par exemple dropshipping etc. Un business en ligne de formation, peut-être qu'à un moment donné tu voudras te diversifier et donc là tu auras besoin d'une banque classique. Et si tes comptes sont sur une banque en ligne, il faudra tu vois, ce n'est pas la même chose que si tu avais réellement tes comptes dans une banque euh, classique physique. Et donc, du coup, moi, ce que je te recommande, c'est effectivement au départ de plutôt ouvrir ton compte bancaire sur une banque en ligne qui est beaucoup plus… Euh, ça te permet une gestion beaucoup plus facile, rapide de tes comptes bancaires, de tes finances. Mais envisager tout de suite après l'ouverture d'un compte classique, d'un compte euh, donc dans une banque traditionnelle parce que justement, tu auras tous ces, tous ces, euh, tous ces outils qui seront disponibles, peut-être même aussi des outils liés aux assurances, etc., et du coup, ça va te permettre, eh bien, et sachant que les banques qui ont des très bons tarifs en termes d'assurance, et sachant que ça te permettra effectivement d'avoir accès au crédit bancaire. Crédit bancaire peut-être pour acheter ta résidence principale. Crédit bancaire peut-être pour acheter, faire de l'investissement locatif. Crédit bancaire pour euh, peut-être financer euh, ton fonds de roulement. Alors bien que les banques n'aiment pas trop ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un, un levier pour toi. Ça peut te permettre d'aller plus rapidement sur, euh, par exemple, sur le, le développement de ta société, notamment par exemple quand tu fais de la sous-location on a besoin d'acheter des meubles etc ça peut te permettre d'avoir de la trésorerie et respirer et voir ton business sur vraiment la longueur plutôt que de toujours au mois, au, au mois le mois. Donc ça c'est le gros avantage des banques physiques donc faut vraiment pas le négliger et puis tu as une relation qui est vraiment euh, physique pour le coup avec un vrai conseiller. Donc on va parler maintenant des banques en ligne donc il y en a plusieurs je vais te les citer donc tu as donc, N26, tu as Revolut, tu as euh, donc euh, shine et tu as conto pour moi c'est les quatre principales Alors, il y en a très certainement d'autres il y a transferwise il y en a, a d'autres effectivement moi je vais te parler de ces quatre là qui sont pour moi celles qui sont les plus représentatives du, bah, du business celles aussi que je connais euh, et que j'ai pu notamment euh, soit utiliser soit euh, contacter euh, donc par rapport à, à des ouvertures de compte et je vais t'expliquer un petit peu les avantages les inconvénients des unes et des autres pour faire assez simple, tu as ensuite donc dans ces, dans ces, dans ces, dans ces sociétés, donc dans, dans ces banques en ligne, tu as deux types de banques. Tu as des banques qui vont te donner un compte bancaire avec une carte de crédit, enfin avec une carte de débit même, une carte bancaire tout simplement. Euh, donc ça le font toutes. Et après tu as des banques en ligne qui donc proposent ce type de service, mais en plus qui t'accompagnent sur la création de ta société. C'est-à-dire, je m'explique, que par exemple, euh, donc on va faire très simple, si tu prends par exemple Revolute et N26, elles n'ont pas cette possibilité-là, contrairement par exemple à Shine ou Conto, où là, ces deux banques-là, en plus de te proposer donc un compte en ligne avec une carte, donc une carte bancaire, elles vont te proposer aussi de déposer ton capital, parce que tu le sais très bien, quand tu crées une société, une société, hein, je dis pas en micro-entreprise, tout ce qui est euh, entreprise individuelle, au réel ou au, ou au micro, hein, tout ce qui est auto-entrepreneur, effectivement, on n'est pas concerné. Mais si tu crées par exemple une SAS, une SASU, une URL ou une SARLU par exemple, eh bien, il faudra que tu déposes un capital social, un capital. Donc, tu déposes de l'argent sur un compte. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de banques en ligne qui le font. Tu as donc Conto et tu as Shine. Ces deux banques-là te permettent effectivement donc quand tu rédiges tes statuts, de déposer ton capital social sur ces banques-là. Et puis ensuite après, dès que ton cabis est édité, eh bien de libérer le capital et de récupérer tes sous sur ton compte courant. Contrairement à des banques comme N26 ou comme Revolut, donc moi Revolut, je n'ai jamais réellement utilisé. Par contre, N26, j'ai utilisé et donc on n'a pas tous ces services-là. Ça, c'est le petit point... Euh qui peut être un peu embêtant parce que quand tu lances ta société, si tu lances une société, tu n'auras pas le choix de déposer ton capital. Donc, tu ne vas pas déposer ton capital dans une banque classique et puis derrière, euh, comment dirais-je, utiliser une banque en ligne. Ça va te paraître un petit peu, euh, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas forcément très optimisé. Par contre, si tu prends une banque, une banque type Conto ou type Shine, eh bien, ces banques-là vont te permettre effectivement de déposer ton capital et en plus derrière d'avoir donc tous les services d'une banque classique en ligne. Donc, quels sont les services d'une banque classique en ligne Eh bien, généralement, on a, alors si tu prends par exemple N26 ou Revolue, tu as la possibilité d'avoir des cartes de crédit gratuites, c'est-à-dire que ça ne te coûte zéro, ça ne te coûte rien. Contrairement à Conto par exemple ou Shine, où tu auras un petit forfait à payer généralement donc, Shine, ça doit démarrer à 7,99 7 et Conto, ça démarre à 9,99. Donc, tu as tout un tas de services qui sont liés là-dedans et tu as ta carte bancaire. Alors, certes, c'est payant, mais derrière, c'est aussi donc une banque vraiment euh, qui, pour moi, joue les mêmes, fonction... les... Les mêmes fonctionnalités qu'une banque classique. Le gros avantage, c'est qu'on bah, n'a pas tous les problèmes qu'on a dans une banque classique, notamment tout ce qui est en cours, etc. Tout ça est géré et piloté directement depuis ton compte bancaire. Si tu veux ajouter un bénéficiaire, bah, ça se fait en ligne. Tout simplement, tu mets ton bénéficiaire et ça y est c'est enregistré et c'est terminé. On va ne un... va pas te demander un quelconque document. Pareil aussi si tu fais des virements qui peuvent être importants, moi ça m'est arrivé des fois de faire des virements assez importants, ils vont te demander tout simplement en ligne de mettre un justificatif alors qu'une banque classique va risquer peut-être de le bloquer, va risquer de t'appeler et on perd du temps et on perd du temps et l'avantage des banques en ligne c'est vraiment ça c'est à dire qu'on a la possibilité d'avoir de, des encours beaucoup plus importants sur nos cartes notamment quand, tu vas, quand on va à l'étranger. On le sait hein, une banque classique quand on va à l'étranger, c'est toujours la, la croix et la bannière faut les contacter en amont, il faut demander qu'ils augmentent les plafonds, ton conseiller n'est pas là, faut rappeler demain. C'est juste l'horreur quoi, c'est juste l'horreur. Alors qu'une banque en ligne, tout se fait en ligne, c'est-à-dire que tu as ton compte bancaire et tout se fait en ligne. Et ce qui est bien aussi avec les banques en ligne, c'est que je trouve que les interfaces sont vraiment très bien faites puisque ces interfaces qui sont vraiment dernière génération, avec les dernières technologies en termes de développement informatique, tu le sais moi j'ai vraiment un parcours euh, donc euh, d'informaticien donc c'est vrai que je suis assez euh, sensible à ce genre de choses, alors qu'une banque classique c'est encore les anciennes interfaces, même si elles ont beaucoup évolué, on sent que c'est lourd derrière, on sent que ce n'est pas optimisé, même parfois c'est souvent en maintenance alors qu'une banque, je ne suis pas là pour dénigrer, mais là, le fait est que c'est les banques en ligne ont vraiment mis le paquet sur le développement, euh, le développement informatique et c'est vrai que derrière, ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors, donc là du coup, c'est vrai que sur la partie euh, service, bah, on est plutôt bien fourni, on peut aussi notamment, euh, tu peux catégoriser tes dépenses, tu vois, tu peux aussi, faire de la comptabilité mais tu peux notamment faire de l'analytique, c'est à dire que tu es capable de, de dire tel virement correspond à, à telle catégorie etc. et de hiérarchiser un petit peu tout ça pour toi, ne, ne serait-ce que pour toi, faire des budgets en fin de mois de dépenses, avoir un petit peu une visibilité sur ce qui s'est passé sur ton compte bancaire réparti par différentes catégories. C'est pareil aussi, ton expert comptable a accès hein, tout simplement, il a un accès donc lui c'est pareil. Tu peux aussi connecter donc maintenant les banques en ligne avec des logiciels de gestion comptable type Sage etc. etc. ou Ciel, tu as possibilité de les connectés donc automatiquement les exports se font en automatique sur les logiciels comptables comme une banque classique tout ça fonctionne parfaitement le petit inconvénient que je vois avec les banques en ligne c'est la gestion des chèques alors moi personnellement j'utilise plus les chèques plus du tout du tout même qu'on me les demande encore il y a des cas très précis où on te demande des chèques notamment si tu veux payer tout ce qui est formation tu sais quand tu as une société tu es censé cotiser par rapport donc à la formation en ligne Là, on te demande des chèques, donc là c'est un cas particulier, mais dans 99,9%, on n'a plus besoin d'échecs, et quand au moins on parle de chèques, ou même pour une caution ou autre... C'est juste pas possible. Moi, je préfère faire un virement et c'est terminé, que euh, je vais donner un chèque, euh, ou alors c'est plutôt une empreinte CB, mais aujourd'hui, pour moi, on n'a plus besoin de travailler avec ça, euh, parce que les chèques, c'est des documents papier, et aujourd'hui, il faut aussi d'avoir le moins, enfin, à mon sens, il hein, faut essayer d'avoir le moins de documents papier. Donc le petit, le petit souci qu'on pourrait reprocher donc, euh, aux banques en ligne, et c'est un peu chiant, parce que une fois, j'ai un client qui pouvait me payer qu'en chèque, hein, je me rappelle, mais fait deux chèques, et eh bien les chèques ont été encaissés au bout de 30 jours. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Euh, sachant que ce client-là est revenu plusieurs fois donc, donc du coup il m'a refait d'autres chèques et en fait je ne savais toujours pas si le premier chèque était solvable euh, qui me faisait déjà d'autres chèques alors qu'une banque classique traditionnelle normalement en une semaine tu sais si le chèque il est en provision ou pas donc ça c'était un petit peu le, le truc un peu stressant et euh, ce qui se passe aussi, c'est que donc toi, tu ne peux pas émettre de chèque non plus. Voilà, donc ça, c'est un peu le souci des banques en ligne, alors qu'une banque physique, tu as accès au chéquier. Mais franchement, franchement, aujourd'hui, on est vraiment dans le monde du digital, dans le monde du numérique, on a, enfin, à mon sens, on n'a plus besoin de ça. Il faut absolument travailler différemment, il y a vraiment plein d'autres moyens. On voit bien, il y a tout ce qui est Apple Pay aussi, qui est, qui est, qui est vraiment génial. Donc, tout ça, c'est possible avec les banques en ligne. Avec les banques classiques, c'est un petit peu. Euh, donc, tous ces différents types de, de solutions sont possibles. L'avantage des banques physiques, c'est vraiment notamment l'accès au chéquier. Mais encore une fois, comme je te le dis, moi, je ne recommande pas du tout euh, l'utilisation de, de ce type de document parce que les banques euh, en ligne sont capables de les traiter, mais demandent beaucoup de temps. C'est pareil, il y a tout un tas de frais euh, qui, sont, qui sont inclus, c'est-à-dire que. Les banques, tu sais, au départ, tu as un tarif, puis après, tu as des différents frais qui peuvent survenir. Par exemple, tu fais un virement à l'étranger, tu t'es trompé dans la saisie de ton compte bancaire, le, le virement revient, eh bien et tu peux être certain qu'une banque physique va te prendre des frais. Une banque en ligne ne va pas te prendre de frais. L'argent va revenir sur ton compte, il n'y a pas de frais. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont, été, euh, qui ont été réalisées. Par exemple, si tu encaisses un chèque qui est sans provision, une banque physique va te prendre des frais. C'est-à-dire que le chèque est sans provision, mais en plus ils prennent des frais. Alors qu'une banque en ligne va tenter d'encaisser le chèque. C'est pour ça aussi qu'ils prennent du temps. Mais du coup, si le chèque est sans provision, tu ne vas pas subir de frais. Donc tout ça, tu vois, c'est quand même plutôt bien géré, bien optimisé. Mais il faut bien comparer quand même parce qu'à partir du moment où tu as un certain volume sur une banque en ligne, type par exemple Conto, eh bien tu as euh, du coup la carte n'est plus à 9 euros, mais à 29 euros. Moi typiquement, qui ai pas mal de transactions, aujourd'hui je suis à 29 euros. Donc tu vois que là, on est même plus cher qu'une banque euh, classique, puisque je vois moi sur une banque classique, elle a dû me proposer quelque chose comme 15 euros, quelque chose comme ça. Donc on est sur vraiment quelque chose de bien plus important. Mais à mon sens, vu le service que j'ai en face, eh bien j'ai préféré garder cette solution à 29 euros. Et moi, j'aime bien pas mettre mes œufs dans le, tous mes œufs dans le même panier, bah, comme tu le sais. Alors, si toi maintenant tu souhaites aussi ouvrir un compte chez Conto, parce que moi je te recommande vraiment euh, cette société, c'est celle-là que je recommande l'ensemble de mes élèves hein, quand ils prennent mes formations non pas que euh, j'ai euh, euh, des actions chez conto ou autre euh, par contre ce que je peux te proposer c'est tout simplement si tu veux ouvrir un compte chez conto et eh bien tu vas voir je vais te mettre dans la partie description un petit lien affilié je te le dis euh, c'est un lien affilié et ces liens affiliés là va te permettre d'être crédité de 10 euros c'est à dire que si tu passes par mon lien moi aussi je vais crédité 10 euros on va, pas, je, on, va, on va pas se mentir mais toi aussi tu auras 10 euros sur ton compte bancaire donc autant si tu as prévu d'ouvrir ton compte chez conto autant utiliser ce lien là tu vas réellement gagner bah, c'est 10 euros, mais voilà, tu auras toujours 10 euros qui va être crédité sur ton compte bancaire lors de l'ouverture de ton compte bancaire. Donc, si ça t'intéresse, tu verras dans la partie description, je t'ai mis le lien affilié pour ouvrir ton compte chez Conto. Pourquoi je te recommande Conto Tout simplement parce que je l'utilise au quotidien, parce que c'est aussi la banque que je conseille à mes, euh, à mes élèves. Encore une fois, je n'ai pas d'action chez eux. C'est juste que ça se passe très très bien. Euh, le service client est très réactif. Si par exemple, tu utilises des sociétés de création en ligne Type légal start, etc. Et eh bien, il faut savoir que c'est des sociétés qui travaillent énormément avec Conto et donc ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en relation directe et donc notamment la phase de création d'entreprise peut être très rapide parce que euh, bah, l'égal start connaît le fonctionnement de Conto, Conto connaît le fonctionnement de l'égal start, etc., etc. Donc, moi je te recommande clairement donc de passer par la banque Conto. Je sais qu'il y a Shine, mais j'ai pas trop de recul par rapport, euh, par rapport à eux. Je sais que c'est un petit peu moins cher, mais franchement, Conto, test, euh, tester et approuver, très sincèrement, ça fonctionne très bien. testé et aussi par l'ensemble de mes élèves qui aujourd'hui ouvrent des banques en ligne dans le cadre de leur business et je peux t'assurer que je n'ai eu aucun retour négatif par rapport à ça. On a terminé, n'hésite pas toi aussi à commenter, à me dire bah, dans quelle banque tu es, toi dans quelle banque aujourd'hui tu es dans le cadre de ton business et puis éventuellement peut-être les avantages, inconvénients que tu y verrais aller plutôt dans telle ou telle banque, ça pourrait être intéressant de que tu puisses partager ça justement à la communauté. Et puis, n'hésite pas aussi bien entendu à partager cette vidéo si euh, elle peut aider euh, d'autres personnes euh, qui, qui peuvent être concernées par l'ouverture d'un compte bancaire dans le, dans le cadre de leur création d'entreprise. Je vais y arriver. Et comme tu le sais, hein, euh, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.